Salut Oui, c'est bien moi Adjoa. Je porte des lunettes aujourd'hui. Parfois j'en porte, parfois je mets des lentilles de contact. Et aujourd'hui, je me suis dit que c'était plus pratique de mettre euh, des portes lunettes. Alors, je suis aujourd'hui à Stuttgart, dans le sud de l'Allemagne. On a fait une petite virée ce week-end. Une virée, vous savez ce que c'est bon, En fait, c'est un bref voyage qu'on entreprend. Pour se distraire. Euh, donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est en fait un chant lexical sur le voyage. Alors, à part une virée, vous avez aussi le mot escapade. C'est féminin. Donc, on dit une escapade. En fait, une escapade, c'est euh, quand on part euh, Quelque part, c'est quand on part quelque part pour échapper au quotidien, plus exactement aux obligations du quotidien, oui, c'est ce qu'on a fait en somme, je dis « on » parce que je suis ici avec mon mari et mon fils, Ouais. Alors, un autre mot qu'on associe au voyage est le séjour. Le séjour, c'est le temps qu'on passe à destination. C'est le temps que je vais passer ici à Stuttgart avec ma famille avant de retourner à Munich. Donc, c'est ça le séjour. Et euh, encore un mot, le trajet. Le trajet, c'est le temps que dure un voyage. Alors, le trajet Munich-Stuttgart nous a pris deux heures environ. En voiture ouais alors pendant un voyage on fait souvent des visites des visites de musée des visites du centre-ville j'en profite pour parler du verbe visiter alors on visite une ville on visite un musée on visite un site mais normalement on ne visite pas des personnes mais vous entendrez dire il y a beaucoup de personnes qui disent souvent j'ai visité ma soeur, j'ai visité ma grand-mère le week-end normalement on dit j'ai rendu... normalement on dit euh, j'ai rendu visite à ma soeur ou bien j'ai rendu visite à ma grand-mère Oui, c'est le verbe rendre visite à quelqu'un d'accord euh, ou bien si ce verbe est trop compliqué pour vous vous pouvez dire aussi euh, je suis allé voir quelqu'un. Aller voir quelqu'un, par exemple. Et quand on visite le centre-ville ou la vieille ville, par exemple, on fait une promenade, oui, on dit en français faire une promenade ou se promener. C'est un verbe pronominal, oui. Et vous savez que les verbes pronominaux euh, sont toujours conjugués avec être, au passé composé et à l'imparfait. Non. Ils sont au passé composé, au plus-que-parfait, par exemple, au conditionnel passé, oui. Mais au futur composé, non, oui, parce que le futur composé, c'est autre chose. Je dirais, par exemple, « Je me suis promené dans la vieille ville », d'accord ouais, Et « se promener » a pour synonyme « se balader », oui, c'est euh, le même sens, d'accord Ou bien on peut dire aussi « faire une balade ». Alors maintenant un dernier, un dernier mot euh, concernant le voyage. Attendez, je pense que je l'ai noté ici. On va voir le verbe voyager. Alors le verbe voyager a une particularité. Quand on le conjugue au présent par exemple, on dit je voyage, tu voyages, il voyage, elle voyage, on voyage. Jusqu'ici tout va bien. Mais nous voyageons, il faut qu'il y ait un nœud entre le G et le O. Sinon, on ne peut pas prononcer nous voyageons. Ouais, s'il n'y avait pas de e, on dirait nous voyagons. D'accord Et c'est valable pour les c'est valable pour les voyelles a, o. À l'imparfait par exemple, on dit nous voyagions. Mais là, on n'a pas besoin de e. D'accord Le verbe voyager se conjugue comme le verbe ranger, le verbe manger, le verbe arranger. Le verbe déménager par exemple. Alors voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous montrer aussi le restaurant de l'hôtel. O te inu dewa laye